Oh. Depuis tout gauche j'ai grandi dans la street, personne te tend la main Vécu malade. Frère, t'étais où quand j'étais dans la merde Arrête les moins une de perdue, les dix prochaines on les baisse dans la caisse Je suis toujours dans la thèse Entre le rap et le quartier Entre l'amour Entre les putes qu'on les jambes écartées Tu veux me dire ce que je dois faire, prends-en la graine gros Fais pas confiance aux femmes Même si elles prétend qu'elles t'aiment trop Pour mon public maison je les backpacks pas à part ce soir, je ne blague pas Triste époque, gros, plus aucune femme se respecte Souvent je respecte, car l'important c'est qu'elle reste belle J'oublie personne, donc j'en place une pour les gitans du 16 Ouais, rien ne tombe du ciel, du coup je pas le cache du siècle N'appelez pas le même si je vous mets le compte Pourtant je suis pas une pute, je feras pas à terre, même si le mec tombe J'ai des principes et des valeurs, c'est ce qu'on m'a appris Ouais, je respecte les femmes, uniquement si elles me font des gâteries Ouais, je je t'ai tout donné, maintenant faut que j'arrête Matérialiste à mort, mais t'as vu jouer ça sur quelle planète moi je suis déterminé toute l'année. Des fois je m'en fume la tête pour m'évader ou juste pour planer. Je vais tous les caner, demi-secasse c'est à moi. Je vais me braquer l'instru avec l'automatique dans l'armoire. Le premier qui parle sur moi, sur ma mère, je Plus rien ne m'étonne, la femme que t'aime, peut dire ton plan cul. Marseille c'est tendu. 1 3-0, 1 3 frère. À 13 ans je faisais du rap parce qu'en vrai j'avais pas de quoi à faire. Aujourd'hui j'ai 23 pis, j'ai rien à changer. Si je perds dans le rap, faudrait peut-être que je change à me ranger. 3h du match, j'ai rien à faire, je me retrouverai. Tu connais pas mon vie, que donc ne parle pas Comment te dire que la vie nous ravage Laisse pas traîner ton fils avant de la ouïe dans les parts j'ai le cerveau émietté depuis que t'as nous divise Chez moi-même l'été, les petites chez moi vont pas à la piscine Je suis explicite, à laisser Fils, En 2015 si ma ville brise et grâce au feu d'artifice Je pense au futur, je me demande ce qu'on va laisser On te considère comme un objet quand on veut te prendre à laisser On va t'agresser, te laisser mort sur la voirie Les petits de ma ville ont dit t'as l'argent place une pour la voirie Et si tu me vois rire c'est qu'au final je vais te la mettre Passe au quartier pour 10 euros, On te file une lamelle Et ça fait un pour mon bloc 2 pour 3 pour mes potes qui m'épaulent, squat dans mes clips. Prends moi j'ai fait pleurer la daronne, je regrette hard. Faut que j'en profite un maximum avant qu'elle parte. Je veux pas être enfermé entre quatre planches ou 4 murs. Je fais du rap pour le plaisir, ça paiera pas les factures. Le rap pour le fracture, je l'ai fait du temps aussi Gros ça sans les factures, reste pas la cité si sensible. J'ai des cités sensibles, je représente mes HLM Je ramassais pas de bonnes notes. Moi frérot, je ramasse, j'ai décidé de faire du rap pour faire renaître l'art des mots. J'écris des textes puissants histoire de faire des lobes Marseille, capitale la drogue et des calages Les petits veulent de l'argent, et sont pétés pour voler l'étalage 2015, c'est le bordel à qui faut s'adresser On veut s'en sortir pendant que l'état ne fait que nous rabaisser Ici, pour réussir, faut savoir encaisser Je vais faire du rap et tout niquer, personne pourra m'en empêcher. Moi c'est brelique et je le répéterai jusqu'au succès Frérot, je déploie la catapulte pour les catapulter Le rap est mort depuis longtemps, donc je lui donne un petit pouce pouce J'évite l'amour depuis que celui-ci donne des coups de foudre. Nique sa mère, j'écris sans thème, moi ouais, que ça plaise ou pas. kick ma mère, moi ouais, qui se ramène, je vais tous les prendre au bazooka. Je me des meurtres lyricales dans tous les sens du terme. Et si j'arrête pas de rapper d'ici peu de temps, je vais prendre du ferme. Je dis depuis longtemps, un jour je vais percer. Les rappeurs sont tous des trans, t'es je vais les transpercer. Les rageux, moi je les ignore, pourtant c'est eux qui me font ma pub. De me critiquer en face, tu verras si je vais faire ma pub. Arménien, elle fière de lait, je renierai pas mes origines. Jalouche de Nick ta mère, je la baisse partout. J'ai à chaque fois je la tête j'ai monté sur un bras que je bats les couilles plus rien à perdre ouais, j'avais trop de choses à dire gros je sens que je vais tout niquer j'ai le micro mon égo Ouais t'as fait le tour de ma j'avais trop de choses à dire trop je peux pas tout déclarer j'ai les crocs. les trop stylo en de j'avais trop de choses à dire gros je sens que je vais tout niquer j'ai le micro mon égo Ouais t'as fait le tour de ma j'avais trop de choses à dire trop je peux pas tout déclarer j'ai les crocs. les trop stylo en piste de calais.